Comment purifier ton jeûne des diminutions et des entachements Comment peux-tu faire entrer le bonheur dans le cœur des pauvres et des misérables afin qu'ils soient heureux le jour de la fête comme tu l'es Médite ce récit. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agré ainsi que son père, il a dit Le messager d'Allah, paix bé et bénédiction d'Allah sur lui, a imposé l'omane de la rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des futilités et obscénités et comme nourriture pour les pauvres. Et l'omane de la rupture est obligatoire pour tout musulman pour sa propre personne et pour les personnes à sa charge, telles que son épouse et ses enfants. S'il possède assez de nourriture pour lui et sa famille, pour sa journée, il n'est donc pas nécessaire qu'il possède une somme quelconque d'argent en tant que seuil, le nissab. Et la quantité obligatoire à donner pour chaque personne est un sa' de graines, environ 2 à 2,5 kg, ou de denrées nourrissantes pour les gens, telles que les dattes, le riz et les lentilles. Selon Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, il a dit le messager d'Allah a imposé l'aumône de la rupture d'un sah de date ou d'orge pour l'esclave ou l'homme libre, pour l'homme et la femme, et pour le petit et le grand parmi les musulmans. Et il ordonna qu'elle soit versée avant la sortie des gens pour la prière, et elle devient obligatoire au crépuscule du dernier jour du ramadan. Et le mieux est de la sortir avant la prière de l'Aïd, et il n'y a pas de mal à la donner un ou deux jours avant l'Aïd, soit à partir de la nuit du 28 de ramadan, car le mois peut être de vingt-neuf ou de trente jours, et il n'est pas permis de la retarder après la prière de l'Aïd. Et celui qui ne la sort pas le jour de l'Aïd est pécheur, sauf s'il a une excuse valable, et il est obligatoire de s'en acquitter même après. Empresse-toi donc de l'effectuer de bon cœur en espérant la récompense. » Allah a dit oh, « Ô vous qui avez cru, donnez en aumône de ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour ne vienne, où il n'y aura point de rachat ni d'amitié ni d'intercession. Et les mécréants ce seront eux les injustes Allah a dit ya ayyuhalladhina amanu anfiqou mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawm min qabl an ya'tiya yawm la bay'a fihi wa la khullatu wa la shafa'a wal kafirun humudh-dhalimun